Bienvenue à tous dans ma salle de bain, où on va voir le phénomène d'aujourd'hui, un des phénomènes d'aujourd'hui, la dilatation thermique. C'est notamment ce qui se passe quand on fait couler de l'eau chaude dans notre robinet. Le niveau, le débit de l'eau chaude diminue. Vous voyez là, il y a moins de débit. Et ce phénomène, c'est justement à cause du fait que les matériaux augmentent de volume, notamment le joint qui est à l'intérieur de ce robinet augmente de volume quand la température augmente. Donc il laisse moins passer l'eau et c'est ce qu'on appelle donc, la dilatation thermique. C'est pour ça que le niveau d'eau est plus faible avec de l'eau chaude. On va également voir d'autres phénomènes. Accrochez-vous c'est parti On va commencer cette vidéo en donnant deux définitions. La différence entre les transformations chimiques et les transformations physiques. Donc une transformation chimique, c'est une transformation au cours de laquelle des substances disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Donc du coup, les molécules de départ ne sont pas les mêmes que les molécules de fin. Et ça, c'est le principe de base de la chimie. Mais rappelez-vous la phrase très importante qu'on va voir juste après, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Autrement dit, les atomes, et on le verra quand on fera le chapitre de chimie plus tard, de départ et les atomes de fin sont les mêmes, mais ils se recombinent pour donner au départ des molécules différentes de celles qui sont à la fin. Exemple, Prenez du bois qui brûle, c'est une réaction chimique, puisque les molécules de départ, c'est le bois qui brûle avec le dioxygène de l'air, et ça donnera du dioxyde de carbone et des cendres. Donc on voit bien que les molécules de départ ne sont pas les mêmes que les molécules de fin. Au contraire, dans une transformation physique, la substance ne change pas. C'est toujours les mêmes molécules. Ce sont toujours les mêmes molécules, mais la structure, par contre, de ces molécules change. Du coup, son apparence physique peut être changée, mais pas sa composition. Exemple, ben, chapitre précédent, on a vu tous les changements d'état, ce sont des transformations physiques. Un solide qui fond, qui devient liquide, c'est toujours les mêmes molécules, il a juste changé d'état. Si vous prenez un morceau de bois, vous le coupez en deux, les molécules des deux parties sont les mêmes, il n'y a pas eu de changement de type de molécule, mais le morceau de bois est coupé en deux. De la même façon, on va voir dans la prochaine vidéo la dissolution, quand on fait dissoudre une poudre dans l'eau, les molécules restent les mêmes, déchirer une feuille de papier, faire fondre de la glace, donc c'est un des changements d'état, et enfin la dilatation, du, par exemple du métal, le fait que le métal augmente de volume quand la température augmente, c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Au final, la phrase très célèbre de, de ce cours, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, est en général attribuée à Delavoisier, mais je vais vous montrer qu'en fait, elle devrait être attribuée à un puisqu'en fait, les, les vraies citations sont les suivantes. Anaxagore, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a, a déclaré « Rien ne naît ni une périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » On voit que le principe est le même. Et chez Delavoisier, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même idée, au 18e siècle. « Rien ne se crée, mais il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, que la qualité et la quantité des principes, alors ce qu'il appelle principes, ce sont les substances, est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Donc voilà, on voit que ces deux scientifiques, à 23 siècles d'écart, avaient eu les mêmes idées, de la voisier a repris les idées d'un et les a développées. Maintenant, on va voir la dilatation thermique, c'est le fait que, lorsque un matériau augmente de température, il augmente de volume. Et on va expliquer pourquoi. Ça s'explique, que ce soit pour les solides ou les liquides, par le fait que les molécules de la matière s'agitent plus, et donc, elles occupent plus de place. Autrement dit, l'écart entre les molécules augmente. Elles prennent plus de place. Attention, les molécules ne grossissent pas. Mais comme l'écart augmente, le matériau augmente de taille, augmente de volume. Et dans l'autre sens, quand la température diminue, les matériaux diminuent de taille, diminuent de volume. On appelle ça la contraction. C'est le phénomène inverse. En guise d'exemple, on a déjà parlé en introduction des joints des robinets. Quand il y a de l'eau chaude qui coule, ils augmentent de taille, du coup il y a moins d'eau qui peut couler. Les joints de dilatation des ponts, qu'on verra en conclusion, qui permettent aux ponts de ne pas s'écrouler. Et un exemple très célèbre, les liquides dans les thermomètres. Quand il fait chaud, le, le, ils se dilatent, ces liquides, donc ils prennent plus de place et donc ils montent de niveau. Et quand il fait froid, ils prennent moins de place et ils diminuent de niveau, tout simplement. Nous sommes à Genève, sur le pont des Acacias. C'est l'hiver, comme vous pouvez le voir. Et comme tous les ponts, il est muni de ce qu'on appelle un joint de dilatation, puisque comme on le voit dans cette vidéo, la matière se dilate ou se contracte en fonction de la température. Et comme vous pouvez le voir ici, les joints de dilatation qui parcourent tout le pont empêchent le pont de s'écrouler. Et en hiver, il est ouvert au maximum car le pont est le plus petit possible. Voilà, rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.